Je m'appelle Alexandre Blanchot. Je suis euh, donc euh, diplômé euh, d'université de Paris, de la faculté de pharmacie. Euh, et aujourd'hui, je travaille donc aux, aux États-Unis euh, pour une entité publique euh, qui appartient en fait au consulat danois euh, de Boston. Et euh, actuellement, en fait, j'aide les, les sociétés de, de biotechnologie euh, danoises à venir connecter, s'implanter en fait. Euh, dans, dans l'écosystème de Boston, donc euh, grosso modo à, à entrer sur le marché américain via, via la porte de Boston euh, qui est située dans le Massachusetts aux, aux états unis À la fin de, de mes études de pharmacie, début de professionnalisation finalement, j'ai eu une première expérience en, en alternance avec une société qui s'appelait Genzyme société qui avait été rachetée par, par Sanofi, donc un acteur français mais qui originellement avait été fondée à, à Boston euh, dans les années 80 et en fait j'ai tellement aimé l'expérience et la culture de l'entreprise que je me suis intéressé un petit peu à, à l'écosystème qui avait fait naître cette, cette société et donc j'ai en fait cherché à, à avoir une expérience au sein de cette même société mais à la maison mère, donc à Boston via la passerelle des VIE, qui est un programme français, spécifiquement français qui permet la, la mobilité des jeunes, des jeunes professionnels à l'étranger. Et, euh, et donc il s'avère que je n'ai pas, euh, pas réussi à, à aller à Boston via la société dans laquelle j'étais, donc Genzyme, mais que j'ai été pris pour, pour travailler chez Business France en qualité de VIA, euh, donc volontariat international en administration. Euh, et donc, j'ai eu une mission de deux ans à Boston. C'est via cette voie-là que je suis arrivé en 2017 à, à Boston. Ici, les méthodes de travail sont tout à fait différentes. Euh, aux États-Unis, on donne beaucoup plus de, de valeur en fait, aux initiatives, aux propositions, à la jeunesse. Et je dirais que le sens de la hiérarchie, il est vraiment contrebalancé. Euh, dans une entreprise américaine, en fait, le, le, le chef d'équipe peut à tout instant perdre ses employés, puisqu'il y a une, vraiment une flexibilité du, du travail donc, dans les deux sens. Un patron peut virer ses employés du jour au lendemain, mais un employé peut partir du jour au lendemain également. Et donc ça rééquilibre un petit peu toute la relation qui existe entre les employés et leur, leur hiérarchie, on va dire. Donc ce qui laisse beaucoup plus de flexibilité et d'opportunités de, en fait, pour des jeunes professionnels. Donc disons qu'on a une différente manière de s'exprimer. Quand on est en réunion, tout le monde a la même, euh, la même voix. Euh, et, euh, et également beaucoup de flexibilité dans le, le temps de travail c'est-à-dire euh, que les gens ne font pas du tout exactement les mêmes horaires certains viennent très tôt euh, d'autres viennent un petit peu plus tard et finissent plus tard mais je veux dire on, se, on ne se juge pas du tout sur le, la forme du travail à savoir euh, si quelqu'un doit prendre son après-midi ou partir plus tôt un jour euh, personne ne se juge à ce niveau-là vraiment tout le monde se concentre sur euh, le fond à savoir euh, est-ce que, euh, est que tu es efficace dans ton travail est-ce que tu délivres ou pas Quand je suis arrivé à Business France, euh, disons qu'on m'a jeté dans la cage au lion assez rapidement. On m'a dit euh, « Bon, bah, maintenant, tu es à Business France. Tu te vas accompagner cette société française. » Et elle cherche à avoir quatre nouveaux clients aux États-Unis. Au premier jour de travail, après, les, euh, après notre 9h06 9h, au bureau, mon chef m'a dit bah, « On continue la journée. On va aller dans un événement de networking. » donc euh, voici tes cartes de visite et, euh, et donc on s'est rendu dans un, dans un pub euh, qui était juste à côté du travail tout simplement il fallait aller rencontrer les gens aller leur adresser la parole euh, et aller leur demander ce qu'ils faisaient pour pouvoir trouver en fait euh, des contacts pour la société euh, qu'on accompagnait j'avais tout de la personne pas forcément très à l'aise à aller vendre des prestations et puis en fait euh, je me suis rendu compte, donc, euh, dans un premier essai, je suis allé voir une personne, je lui ai dit « bonjour, euh, je viens d'arriver à Boston, euh, je serais intéressé de savoir ce que vous faites euh, ». Tout ça, donc, avec mon, mon fort accent français, euh pour un premier arrivant, on va dire, j'étais arrivé une semaine avant à Boston donc moi, j'étais assez mal à l'aise au début à, à le faire à aller, dire, à aller demander aux gens ce qu'ils faisaient parce que potentiellement, j'allais pouvoir les utiliser entre guillemets à des fins professionnelles et en fait, en fait je me suis rendu compte que c'était tout à fait la culture ici et finalement, les gens ne sont absolument pas choqués de, de venir vous voir euh, et de vous demander, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis deux minutes après, de vous dire, bon bah à plus et puis euh, je prends ta carte de visite et puis on se recontactera plus tard si, si besoin ou peut-être et alors en fait cette manière de, de travailler elle apporte beaucoup de choses parce qu'elle apporte euh, du réseau et puis en fait finalement euh, vous allez rencontrer des gens que vous n'auriez pas été amené à rencontrer dans votre vie personnelle et finalement certains deviennent des amis euh, et c'est ce qui m'est arrivé ici à Boston c'est que plusieurs, pas toutes, hein, mais plusieurs relations professionnelles sont devenues des amis et aujourd'hui en fait on, on se fait des week-ends ensemble, on, on se fait des dîners alors aujourd'hui, en temps normal, pas avec le Covid, et, euh, et c'est très très enrichissant. J'ai fait toutes mes études à l'Université de, de Paris, euh, donc j'ai suivi le, le, le cursus de, de pharmacie. Il s'avère que quand on, est, quand on est dedans, en fait, on n'a pas du tout l'idée de se comparer en fait, avec d'autres universités au niveau international. Euh, ce qu'on cherche quand on est étudiant, c'est à savoir ce qu'on veut faire, à trouver les, les, les spécialités qu qui nous plaisent et à trouver notre voie professionnelle. Euh, moi, je me suis rendu compte, euh, a posteriori, que l'Université de Paris a, a une réputation. L'enseignement supérieur français a une réputation qui est très intéressante. Dans mon activité de tous les jours, ça, ça joue, puisque l'Université de Paris est reconnue. Au niveau de la réputation et au niveau de notre visibilité sur, euh, sur les réseaux professionnels, c'est un atout. Euh, et une deuxième chose aussi, c'est que on a une formation, en tout cas pour ce que j'ai étudié moi en pharmacie, une formation qui est très, euh, très spécialisée mais en même temps très généraliste, qui nous permet en fait, d'accéder à des, à des postes qui ne font pas forcément partie de ce qu'on avait imaginé en entrant dans ces études-là. Par exemple, euh, beaucoup imaginent qu'on fait des études de pharmacie pour euh, tenir une officine. Euh, Aujourd'hui, euh, vous avez euh, un tiers des étudiants en pharmacie qui travaillent dans l'industrie, un tiers qui travaillent dans les hôpitaux, un autre tiers qui travaille dans les officines, et ça a propose en fait ça donne l'opportunité de carrière à l'international euh, très intéressante et, et je sais que la spécialisation ça, ça nous donne une expertise sectorielle qui est très intéressante et qui est très très recherchée aux états unis Je dirais qu'il faut toujours rester humble, euh, on a des études qui sont très longues et qui, et qui parfois nous poussent à croire qu'on est prêt en fait à, à travailler, qu'on est prêt à à, à délivrer et à assurer une, une expérience professionnelle immédiatement après euh, l'enseignement euh, je dirais qu'il faut il faut toujours garder en tête que euh, une fois qu'on a terminé mes, nos études il faut refaire ses preuves au niveau professionnel donc il faut surtout pas euh, avoir des des, euh, des attentes très élevées euh, et des exigences euh, en termes de que ce soit euh, termes de titre de niveau de salaire de de, de, de société également quand on, quand on termine nos études par contre il faut vraiment multiplier au plus possible les expériences professionnelles euh, il faut rencontrer des gens, il faut poser des questions, beaucoup de questions euh, il faut essayer d'explorer de, en fait, un maximum de voies pour finalement trouver euh, la voie dans laquelle euh, vous allez pouvoir vous épanouir euh, je pense que c'est un travail qui commence justement avec, euh, avec, les, avec le cursus universitaire puisque de nombreux cursus proposent donc des, des, des années d'alternance, des stages, des, des, des périodes de professionnalisation. Et, et, et ce n'est pas du tout des, des, des périodes qu'il faut prendre à la légère ou qu'il faut prendre comme, comme étant euh, académique. Euh, il faut vraiment les prendre comme euh, trouver sa voie professionnelle. Euh, C'est très difficile, hein. mais euh, il faut rencontrer des gens, il faut, il faut construire son réseau. Et il faut surtout ne pas hésiter à les contacter sur les réseaux sociaux ou via le, le réseau alumni. Euh, les anciens membres de, de l'université de, de Paris le président d'un des, des plus grands fonds d'investissement dans la biotech de, de Boston euh, est un alumni de, de l'université de Paris je ne vous dis pas que les, les, les alumni vont vous donner un poste euh, je vous dis qu'ils vont par contre prendre le temps de vous parler ils vont prendre le temps de répondre à vos questions et tout ça c'est beaucoup de, de richesses dont vous pouvez profiter pour, pour construire votre chemin donc vraiment il faut profiter du, du réseau et, et surtout ne pas hésiter à les contacter très poliment euh, les gens pour leur poser des questions et, et je suis sûr que tous ces gens là auront grand plaisir à vous à, à donner un peu de, de, de leur temps pour vous Si j'avais pu emporter quelque chose de France euh, avant mon départ ça aurait été euh, évidemment euh, ma famille mes amis euh, mais bon c'est compliqué il faut des visas pour tout le monde donc euh, donc ça c'était pas possible euh, non, si j'avais pu emporter quelque chose de, de France ça aurait été une sacoche avec, euh, avec euh, tous les papiers de, de recherche qui sont dans le milieu universitaire français je vous dis ça aujourd'hui hein, je ne vous l'aurais pas dit quand je suis arrivé il y a, il y a trois ans mais aujourd'hui c'est ce que j'aurais pris euh, avec donc, tous les papiers universitaires de, de recherche fondamentale euh, de, des universités françaises que j'aurais euh, du coup amené ici pour les proposer au, au, au fonds d'investissement euh, aux sociétés de recherche, aux sociétés pharmaceutiques euh, de Boston puisque ici ils ont la, la faculté de faire naître des, des technologies d'innovation euh, euh, qui, qui cassent un peu tous les modèles et, et ils ont une culture du risque qui, qui permet justement de, de translationner toute la recherche fondamentale qui se fait en labo à des thérapies, à des solutions pour les patients et, et ça c'est quelque chose que, dont je suis convaincu, c'est que la recherche fondamentale en France est, est, est assez incroyable et, et je pense qu'on n'a rien à envier en termes de recherche fondamentale aux autres euh, grands hubs mondiaux. Euh, mais on manque un petit peu de, de, de ce jump euh, entre la recherche fondamentale et, la, et la, le développement. Euh, et ça c'est ce que j'aurais aimé euh, embarquer dans ma, dans ma petite valise euh, quand je suis parti à Boston on se rend compte quand même que, euh, que finalement nos standards français ne sont pas des standards pour tout le monde euh, on se rend compte que les gens ont des, ont des cultures et des, et des manières de penser qui sont totalement différentes et, euh, et je dirais qu'il faut, il faut venir avec beaucoup, euh, encore une fois, avec beaucoup d'humilité je dirais une grosse ouverture d'esprit, euh, beaucoup d'opportunités de voyager et de découvrir des écosystèmes euh, et puis finalement, en fait, une concrétisation de, de ce que je pouvais lire, euh, de, ce qui, de ce qui était pour moi, en fait, euh, abstrait. Et en fait, quand je suis arrivé à Boston, je suis allé marcher dans les rues et puis je me suis rendu compte que les boîtes qui, dont je lisais les articles, en fait, elles étaient là. Et, euh, et quand, en fait, on est dans, dans l'écosystème, on se rend compte que tout est faisable. La richesse que j'ai pu obtenir euh, en, en venant ici aux États-Unis et en rencontrant... Euh, les, tous les acteurs de Boston, ne me, me, me donnent qu'une seule envie, c'est de, de revenir en, en Europe et de pouvoir créer en fait un écosystème qui puisse euh, faire la compétition avec, euh, avec des écosystèmes comme Boston. Euh, pourquoi Parce que quand on, quand on traverse l'Atlantique, euh, on voit tout de suite tous les avantages de notre pays. Euh, et alors, la, la première chose euh, qui est euh, drastiquement un avantage en, en France et en Europe, euh, par rapport aux États-Unis, c'est l'accès à l'enseignement supérieur. Quand on est aux États-Unis, on se rend très vite compte que les talents sont immédiatement en fait euh, sélectionnés euh, par catégorie socio-professionnelle à l'entrée. Euh, quand on a des cursus qui coûtent 500 000 dollars pour quatre euh, ans d'études, euh, tout le monde ne peut pas se le permettre, et c'est pas les c'est pas les populations afro-américaines du sud des États-Unis qui vont accéder à Harvard. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que euh, Soutenir un système qui donne sa chance à tous, euh, c'est beaucoup plus euh, stimulant pour moi. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi pour la raison pour laquelle aujourd'hui, je, je, je n'ai jamais travaillé pour une société américaine. Je travaille pour des, des agences européennes, donc en premier lieu la France, puis aujourd'hui le, le Danemark, euh, pour en fait euh, finalement euh, ramener de la valeur américaine dans ces pays-là. Euh, via des collaborations, via des contrats donc à mon échelle j'essaye de faire ça mais, euh, mais moi aujourd'hui je suis convaincu d'une chose, c'est que l'Europe demain sera le si elle s'unifie et si elle unifie ses efforts de recherche et d'investissement dans la recherche elle prendra le lead de l'innovation dans mon, dans mon objectif de, de développement professionnel ou de carrière ce que j'ai envie c'est de faire part de ce développement européen euh, en revenant en Europe donc, euh, donc Paris euh, Copenhague, euh, Bruxelles, Strasbourg, euh, je ne sais pas encore, on verra. Mais, euh, mais en tout cas, revenir en Europe, euh, c'est sûr.